bonjour à tous et à toutes. nous nous retrouvons sur... nous nous retrouvons pour aller sur Eurotruck Simulator 2 voilà voilà nous allons partir où? c'est le tout début du jeu alors je sais pas, je sais pas vous montrer mon camion Mais par contre, je vais vous montrer une, une livraison euh. On est avec un DAF. Désolé pour la vue. Je m'excuse. Vous devez mettre le VPF en bleu grand. publié à l'heure où je vous parle la vidéo sur euh, Fernbus. et cette vidéo là, elle va sortir, elle est sortie. Euh, avec mon nouveau système que je vais vous expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu encore quand je publierai cette vidéo en fait c'est une nouvelle technique que j'ai trouvée en fait le son de ma voix le son de ma voix Le son de ma voix sera euh le son de ma voix. Sur le son d'habitude, il est euh, mis mais sur la vidéo directement, là non, il est pris par le le reptile donc un peu, donc un peu, bien varier ma voix. Par rapport au clip vidéo, vu que c'est pas sur la même piste audio, vu que j'enregistre l'audio avant, j'enregistre les deux en même temps, oui. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Mais bref, passons ce détail. Mais je voulais faire avec vous euh, l'évaluation un peu ma scène YouTube. Qu'est-ce que j'entends par évaluation C'est... En fait... Euh Une évaluation... De ce que vous voudrez sur la scène et euh, de ce que il faut plus faire sur la scène. vous me le dites en commentaire de cette vidéo et moi d'essayer de Allumer les phares. Alors, euh, ben voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais seulement... Euh, J'aimerais bien, mais ça c'est... Vous qui pouvez faire, c'est que... Vous me fassiez connaître... Euh, A peu à vos familles, à vos amis. A peu à vos familles et à Oh oh No, I don't... <laughs> ...pour moi, j'ai galé. Euh, mais... Si ce style de vidéo vous plaît... S'il vous plaît... S'il vous plaît... Mettez un pouce bleu ou un commentaire si... que ça c'est... ce qui vous a pas plu et tout ça. <coughs> Maintenant parlons de mes projets. Mes projets ils sont simples. de vais mes vidéos POV continue mais j'aimerais bien I'm a Désolé pour les vues Désolé pour le manque de parole, mais... Euh désolé pour le manque de parole mais j'ai euh, tellement J aimerais bien que dans les commentaires de cette vidéo vous me dites quoi pour le son euh, de, de cette vidéo aussi, aussi parce que comme j'ai sans cette technique je sais pas si le son est eh bien ou si il faut l'améliorer ou le... ou si c'était mieux avant me le dire aussi comme ça leur compris comme avant tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook L'Amour est dans le Menteur euh, Mon compte Instagram L'Amour est dans le Menteur également Voilà Où je vous mets euh, des photos, des... des vidéos, les... tout ça. Quand j'ai quelque chose à vous dire, de vous mettre sur... plus sur Facebook, mais bon. J'ai Instagram et j'aimerais bien des viewers euh, sur Insta. Donc faites-moi aussi connaître I don't want that <laughs> vidéo je devait la faire euh, sous forme euh, de vidéo vlog Vlo vlog vlog Où vous verrez tout mon setup et tous mes micros et tout, tout quoi, mon clavier mon micro et tout ça, et mon nouvel ordi. N'oubliez pas, c'est un nouvel ordi, et ça, je vous l'avez pas clairement expliqué sur YouTube. Voilà ça vous savez maintenant à quoi vous attendre pour ce setup 2019 et Federine 2019 setup. Bien. que vous allez bien, que vous êtes en forme euh... également. Moi je suis en forme également. Et dites moi si vous voulez encore des euh, autres jeux de gaming euh, the american truck qui est un peu comme Europe truck dites moi si ça vous si ça vous plairait que je vous le fasse en vidéo american comme truc, je les en ai fait en vidéo, voilà, dites moi ce que vous voulez dans les commentaires, j'ai pas tous les oeufs non plus, mais j'en ai 5, 6, et voilà. Ben, je pense qu'on fait encore quelques minutes de vidéo et je vais vous laisser. Et, parlons des un petit peu... Euh, leur truc, je le trouve beau graphiquement. Je saurais pas vous dire un point stable de ce Il est beau graphiquement beau. Et voilà, euh, voilà.